Est-ce que l'herbe elle, elle sèche plus tôt Oui, après, on va dire une contrepartie qu'il peut y avoir sur ces zones plantées, ça va être on va dire, les périodes plus sèches où là on va dire l'arbre, on va dire concurrence, l'alimentation en eau de l'herbe. Et bon, ça, ça peut avoir on va dire, un préjudice au niveau des étés assez secs. Bon après, bon, ça, pour l'instant, ça arrive relativement peu. Euh, ça a surtout une incidence sur la partie, on va dire, de zones plus sèches. Là, sur les zones humides, on le remarque moins. Là, on a moins de concurrence, enfin, dû, on va dire, peut-être à l'excès, à, à l'excès d'eau. Mais ça permet de réguler et d'avoir un, un bon potentiel, euh, on va dire, général. Quoi. Sur les zones sèches, bon, ça sèche encore plus vite. Par contre, peut-être un, un bon report sur pied dans les zones plus humides oui, ouais, ouais. enfin les parties sèches euh, vont souffrir plus. Enfin l'herbe va souffrir plus de sécheresse hein, dû par la concurrence de l'herbe. Par contre, euh, bon, dans les zones on va dire plus humides, euh, on a moins cet effet de, de, de concurrence quoi. Donc là on a, on a un rendu qui est, qui est meilleur, euh, dû à l'importance. Hein. Il y a moins de piétinement euh, donc euh, comment on va dire ça. Euh un passage des vaches qui, qui va être moins marqué et moins de concurrence dû à l'excès d'eau quoi. Et peut-être que l'herbe aurait pu mieux se maintenir parce que y a, la température est plus faible et moins moins élevée en tout cas. Ça, non, vous, c'est... Euh... On va dire, l'aspect on va dire de, de, de couverture, euh, on peut le remarquer sur ça, sur des phénomènes courts d'excès de, de, de chaleur qui n'est pas trop notre cas, vu qu'on n'est pas loin de la mer, donc on a des épisodes de, de forte chaleur, c'est assez restreint en durée. Là, le fait d'avoir l'ombrage, bon, nous ce qu'on remarque, c'est uniquement le bien-être des animaux. Après, bon, on, va dire, on voit plus l'aspect concurrence quand il y a des, des temps de, de, de sécheresse plus longs, où là on va voir l'herbe se dessécher en dessous des arbres. Quoi. Donc c'est visuellement, euh, euh, on remarque plus ça que des, des, des temps courts d'excès de, de, de chaleur. Quoi.